Alors voici un programme pour pouvoir piloter une carte Arduino avec un Shield EasyCon qui permet de brancher deux moteurs à courant continu. Et tout simplement c'est un programme qui, à partir des flèches de direction, haut, bas, gauche, droite, va permettre de piloter la rotation des moteurs et donc de faire avancer ou reculer mon petit robot. Donc voilà ce que ça donne. Alors vous avez en dessous la carte Arduino, le Shield EasyCon et puis les moteurs à rotation continue branchés sur le shield. Donc j'appuie sur la flèche avancer, le robot avance, reculer, le robot recule, tourner à gauche, tourner à droite. Voilà.